Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, nous nous étions quittés fin juillet 2020 et on a le retour de notre ami Marc Gadi qui fait le cadre, c'est lui qui assure sur chaque émission Radar La Technique Je suis de l'autre côté Imaginez le oui, il est de l'autre côté, il est, il est caché derrière son appareil et donc c'est notre émission Radar numéro 111 donc les trois nains, euh, les trois voilà, parce qu'il n'y a pas de mensonge et on nous sommes le jeudi 3 septembre 2020, et l'émission est intitulée Les racines de la vie et sous-titrée Lutte vitale versus capitale. Alors, je vais introduire cette émission par une citation du, de William Shakespeare dans Le marchand de Venise, et voici ce qu'il dit c'est perdre la vie que de l'acheter par trop de soucis. Et perdre sa vie à la galerie, en fin c'est quelque chose qu'il exprime plusieurs siècles avant que des groupes alternatifs le chantent, et eh bien ça va faire partie d'une des articulations de cette émission, parce que les racines de la vie, il faut les comprendre comme étant à la fois un sens propre et un sens figuré, parce que l'expression c'est souvent les racines du mal, cest prendre le, le mal à la racine, et moi je pense qu'on va inverser la chose et on va essayer de trouver les racines de la vie. Mais avant, avant, on doit en parler, parce que euh, eh oui, tu as si... fait tomber ton masque tout à l'heure, on avait le masque parce oui. qu'on est... était au rassemblement. Et alors exactement, mais si nous avons des émissions Raja euh, tous les 15 jours maintenant, avant elles étaient tous les jeudis, c'est parce que tous les jeudis nous effectuons euh, des présences pour exiger les libérations euh, de quatre jeunes prisonniers politiques dont malheureusement un a été décapité et son corps a été crucifié en public le 11 juillet 2017, c'est le pauvre Abjad, al-Moyabid. Mais on a eu une bonne nouvelle... Euh, le, ce 27 août 2020, euh, la justice du Royaume d'Arabie Saoudite a décidé de suivre le droit international et donc de commuer les peines de mort euh, de, de nos trois jeunes opposants saoudiens, Ali Mohamed Al-Nimer, Daoud Al-Maroud et Abdullah Al-Zahir, euh, en peine de 10 ans de prison, ce qui est une joie euh, pour eux et pour leurs proches et pour nous aussi, même s'ils sont encore malheureusement séquestrés, et donc nous continuerons nos rassemblements tous les jeudis pour exiger leur libération, car il ne faut pas oublier qu'ils ont juste participé de manière non violente dans le cadre du printemps arabe en 2011 à des manifestations exigeant un peu de démocratie, et que sur les deux premières années de prison, en 2012, de 2012 à 2014, ils ont été euh, torturés et c'est sur ces aveux obtenus sous la torture qu'ils ont été condamnés à mort pour terrorisme. Donc euh, ces condamnations sont ignobles et de toute manière... Et ils ne sont, sont pas tous sortis pour l'instant. On a perdu Amjad. Oui, profonde tristesse, oui, effectivement, pour tous les proches d'Amjad al-Moyamid assassiné par décapitation le 11 juillet 2017 et dont le corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement de ses chairs. Voilà, malheureusement, il ne bénéficiera pas de cet alignement sur le droit international. Alors, nous poursuivons donc nos présences hebdomadaires tous les jeudis de 19h à 20h, comme nous le faisons sans aucune exception depuis octobre 2015. Je dis sans aucune exception parce que nous avons eu des présences virtuelles euh, dans le cadre du, du confinement, confinement qui a été subi. Euh, au niveau mondialisé voilà et on continue aussi pour l'abolition universelle et définitive de la peine de mort partout partout, notamment en Iran où euh, de pauvres jeunes hommes ou jeunes femmes souvent mineurs euh, sont pendus en public tout simplement parce qu'ils ont des préférences sexuelles qui ne correspondent pas euh, à ceux des pervers qui sont au pouvoir voilà et pour la dénonciation de tous les criminels contrats industriels et militaires entre une prétendue démocratie républicaine et de sanguinaire tyrannie avérée voilà euh, al Sisi et Mohamed Belsaman se reconnaîtront sans problème ainsi que monsieur le petit Cron. Alors n'oublions jamais les affamés du Yémen et la démocratie égyptienne piétinée, piétinée mais ça n'empêchait pas monsieur François Hollande de, de recevoir euh, al Sisi comme un chef d'État tout à fait respectable. Voilà, un peu de schiste, chef d'État tout à fait respectable. Mais c'est peut-être parce qu'il a de bons rapports avec euh, l'entreprise de monsieur Olivier, de monsieur le député Olivier euh, Dassault, euh, qui à l'époque d'ailleurs était président du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite, maintenant donc, il, est, il, est, il est rentré dans le rang des 30 députés qui font euh, la promotion de cette charmante démocratie. Voilà, le jeudi 21 novembre 2019, eh bien, lors de notre émission Radar numéro 88, qui était intitulée « Démissions impossibles ?», je vous avais fait part d'une actualité cruelle qui semblait sortie d'un temps sanguinaire et féodal qu'on croyait à jamais révolu. Elisa Pilarski, 29 ans, une jeune femme euh, enceinte de 6 mois, était tuée par une meute anonyme de canidés le samedi 16 novembre 2019 sur la commune de Saint-Pierre-Aigle dans l'Aisne près de Soissons. Son compagnon Christophe, qu'elle avait réussi à joindre sur son portable au début du drame, témoignait. Elle m'a appelé en me disant que grosso modo, il y avait plusieurs chats qu'elle se faisait mordre aux jambes et aux bras et qu'elle n'arrivait pas à tenir curtis car il y avait trop de chiens autour d'elle. Neuf mois plus tard, neuf mois plus tard, qu'a accouché la justice du royaume constitutionnel et électoral français Très bonne question, monsieur Roger Nimo. La publication des résultats des analyses génétiques des chiens présents sur les lieux, qui était attendue avant juin 2020, puis pour fin août 2020, est maintenant reportée à la mi septembre 2020. Ne vous inquiétez pas, nous resterons attentifs. Une chasse à cours, activité écologique chère aux petits croix et à sa bande de criminels ministres millionnaires, jouxtait la, la zone du drame. La chasse à cour est une psychopathologie de classe caractérisée par une absence totale d'empathie pour des espèces considérées à tort comme inférieures. La chasse à cour est une pratique sanguinaire, cruelle, archaïque, barbare, féodale, de type élitiste, à classer sur le même pied que le criminel eugéniste, cher aux fanatiques nazis et à tous leurs abominables et sadiques collaborateurs intéressés. Grâce au sénateur français, depuis avril 2019, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de s'opposer à un acte de chasse. De plus, est créé l'Office français de la biodiversité et de la chasse À quand un office français de la liberté et des prisons Voilà une autre question que pose, à juste titre, l'abominable Roger Nino. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le piquer des voilà, Georges Brassens, auprès de mon arbre. On va rentrer dans le... C'est vrai qu'à une époque, tu avais la moustache. Oui, on va rentrer dans le fond de l'émission. Tu, que... la... tu veux la remettre, ta moustache Elle est là, elle est, elle est sous la peau, tu sais. C'est vrai que j'ai tendance à la raser tous les matins. Alors, le spécisme, le spécisme, c'est une forme de racisme. Que la Constitution française ignore. Car cette Constitution est écrite par des êtres humains qui se considèrent comme appartenant à une espèce supérieure à toutes les autres, et non, comme ce qu'ils sont, une espèce dénaturée. Peut-être est-ce la racine de beaucoup des maux dont nous souffrons. Nos seuls biens réels sont nos vies, nos vies biologiques. Elles sont totalement dépendantes des êtres vivants à la base des réseaux trophiques de la planète vivante qu'est la Terre. Pour les êtres terrestres, les végétaux, en tant qu'êtres autotrophes, c'est-à-dire des êtres vivants capables de créer de la matière organique à partir de minéraux, de gaz, d'eau et de l'énergie des radiations solaires filtrées d'une grande, par grande part des rayonnements ionisants ultraviolets par l'ozone atmosphérique, les végétaux sont les indispensables acteurs vitaux de la chaîne alimentaire dont toutes nos vies Dépendre, toucher à ces acteurs vitaux, c'est mettre assurément en péril l'ensemble de la biosphère terrestre, donc l'humanité. L'industrialisation des activités anthropiques, euh, telles que la pêche, l'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière, les activités minières, a créé les mortelles conditions actuelles de dévitalisation des terres et de, pén et de pénurie en eau tout en augmentant la pression démographique des populations et leur nuisible concentration urbaine. Les transports aériens, maritimes et routiers modifient la chimie atmosphérique et par voie de conséquence, ses propriétés thermiques. L'égalité des droits à la vie de tous les êtres vivants est vitale pour toutes et tous. Confier la biodiversité aux chasseurs, c'est exactement comme confier l'écologie aux industriels. Actuellement, nous en avons malheureusement un très bon exemple sur la Loire, avec la volonté des états-majors politiques et syndicaux de création d'un parc éco-technologique au Carnet. La dimension écologique de ce projet, qui va bétonner 1,1 million de mètres carrés en bord de Loire, et qui menace directement 116 espèces protégées semble totalement échapper aux écoterroristes verts qui s'opposent à la croissance économique et sociale du grand port maritime, Nantes-Saint-Nazaire. L'ordre républicain va certainement être contraint, après sommation légale d'usage, de crever quelques yeux, voire d'arracher quelques mains, pour obtenir le strict respect militaro-industriel de l'article 103 de la loi numéro 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi Macron du 6 août 2015 et son fameux Conseil national de la transition écologique. Hier, les bulldozers ont débuté les hostilités sur la zone est de l'île du Carnet, la fleur, la faune, ainsi que 30 cm d'épaisseur de terre ont été enlevés sur plusieurs centaines de mètres de rive. Ce véritable carnage a la prétention d'être le prélude à une restauration écologique. Qui retirerait son papier peint au lance flamme avec ses enfants présents dans la pièce en travaux avec l'accord du préfet Ah, ça c'est encore une bonne question. Le Conseil national de la transition écologique Pourquoi Retire-t-il retire la terre Voilà une bonne question. Car une plante possédant un racinaire profond a la capacité de survivre à la déprédation totale de ses parties aériennes, notamment suite à un incendie. Par contre, lorsque la pression démographique, alliée au dérèglement climatique global, est responsable d'une déforestation massive, voire totale, une intervention humaine est nécessaire pour rétablir la situation, sans pour autant replanter de nouveaux arbres, ce qui est long, coûteux et souvent impossible à cause de ressources en eau insuffisantes. Un agronome australien, Tony Rinodo, a fait revivre au Niger la technique dite de la régénération naturelle assistée, RNA, une technique de taille ancestrale, qui a permis en 37 ans de restaurer 240 millions d'arbres sans qu'un seul d'entre eux n'ait été planté. Cette technique permet aux arbres survivants sous forme de buissons d'être taillés d'une partie de leur rejet naturel pour de nouveau utiliser les nutriments et nos souterraines pour croître comme des arbres et non comme de rachitiques buissons. Le retour des arbres permet d'ouvrager les sols aux heures les plus chaudes. Les feuilles et les branchages morts qui tombent au sol reconstituent rapidement la faune des décomposeurs de surface dont nous avions parlé il y a deux ans, le jeudi 3 septembre 2018, lors de notre émission radar numéro 57 qui s'intitulait clé de sol. Ce véritable miracle de résurrection naturelle est rendu possible Grâce aux racines profondes des végétaux ligneux, mais aussi grâce à leurs invisibles alliés symbiotiques, les bactéries et les champignons. Une fois les arbres en place, les autres plantes recolonisent le sol qui se reconstitue. Les nodule bactériens, fixés sur le racinaire des légumineuses, contiennent des bactéries. Qui fixe l'azote atmosphérique, ce qu'on appelle la disotrophie, tâche qui est effectuée par les cyanobactéries dans les océans. Les champignons saprophytes s'atrophisent sont d'efficaces décomposeurs de surface qui transforment les matières organiques en minéraux entrant dans la composition de l'humus. La colonisation mycorhizienne, S'effectue grâce aux apports nutritifs que les racines fournissent sous forme de sucre à des champignons symbiotiques qui ne sont pas autotrophes, mais qui rendent service notamment en servant de tampons et de réseaux aquifères aux racinaires qu'ils colonisent avec leurs ifs fongiques. Les ifs fongiques occupent un volume de sol très supérieur à celui déjà énorme occupé par le réseau racinaire. On peut trouver l'équivalent de 30 mètres d'y fongique dans un seul gramme de sol vivant. La ressource limitée du phosphore est rendue plus accessible aux réseaux racinaires grâce à ces réseaux de champignons qui sécrètent des protéines hydrophobes appelées glomalines, protéines qui permettent aussi d'éviter le stress hydrique et l'érosion mécanique des sols en stockant et en distribuant l'eau. Antibiotiques protecteurs, transfert d'oxyne, l'oxyne c'est l'hormone de croissance des plantes, entre plantes, cette symbiose est essentielle. C'est pour cette raison que retourner ou fractionner un sol est un acte anti-écologique. Il faut souvent plus d'une décennie pour que la sporulation naturelle permette à un sol de retrouver une résilience optimum face à la sécheresse et aux maladies végétales opportunistes donc pour éviter la spirale mortelle de la désartification par la mort des sols ce n'est pas un hasard si l'arbre symbolise la vie dans quasiment toutes les croyances il est le carrefour vivant des quatre éléments alchimiques la terre l'eau, l'air et le feu thermonucléaire du soleil. En est-il le cinquième élément, la quintessence, la vie Voilà une question intéressante. La mémora, le chandelier de à cette branche des Hébreux, a une forme botanique évidente. D'ailleurs, c'est le plus ancien symbole des Hébreux, c'est pas la croix de David, c'est la, la menorah, c'est ce qu'on appelle le chandelier à cette branche, mais qui de en fait un compte qu'une sauge palestinienne, parce qu'il y a des biologistes qui ont étudié euh, les, la morphologie et la manière dont est fabriquée la menorah est une symbolisation de cette sauge. Voilà. Donc ce sont des végétaux, une céréale et un fruit qui deviennent corps et sang en mémoire du juif qui et fin à tous les sacrifices lors de l'eucharistie des chrétiens. Un verset du Coran ne dit-il pas « Ne vois-tu pas que Dieu a cité les branches de la bonne parole comme un bon arbre, dont les racines sont fermement fixées et les branches sont dans le ciel ?» Dimanche dernier, un jeune péché a été tué dans la ville de Grézé. Toutes ces branches ont été brisées et jetées à terre l'écorce de son tronc était en partie arrachée. C'était la première et malheureusement la dernière fois qu'il donnait des fruits. Cet irrespect particulier et global du vivant est pour moi la racine idéologique, intrinsèque et pourrie de toutes les violentes, éphémères, mortifères, récentes et maléfiques civilisations militaro industrielles Nos champignons thermonucléaires, et la contamination durable de leurs invisibles sports radioactifs sont-ils les conditions artificielles de la disparition programmée de notre espèce dénaturée Voilà une autre question que l'on doit se poser en urgence. Le 12 septembre 2020, je reste dans mon lit de guerre. Je ne veux pas me faire estropier pour que Jean-Luc Mélenchon et Marion Maréchal pu justifier prochainement, et grâce à la violence de la répression gouvernementale subie, leur collaboration aux prochaines déchéances pestilentielles 2022 d'une dictature constitutionnellement irréformable. On aura une prochaine émission euh, radar, euh, le 18 septembre 2020, mais entre temps, Jeudi prochain, euh, nous avons euh, notre ami Julio qui euh, nous fera des lectures anarchistes. Donc il va, il va mettre ça au point euh, avec... Euh voilà, donc il va nous faire des lectures anarchistes. Donc une semaine sur deux, vous retrouverez, j'irai l'émission Classique Radar avec un, un Roger de et, et, et ses délires et et un peu thématiques. Et et dans et, un autre format. Et dans, et dans un autre format, toujours le jeudi, 20h30, 21h30, vous aurez des, des lectures de têtes anarchistes par notre ami l'anarchiste Fulio. Voilà, donc moi je dis, vive les arts, vive la vie, vive les peuples unis et libres, à bas toutes les musiques, gouvernance publique et privée mais par contre sur le thème parce que le thème c'est quand même la symbiose et donc là j'ai lu ma, ma petite trame parce que c'est important quand même de, de, de bien expliquer que ce troisième infini qui est l'infiniment complexe qui est le vivant on le voit bien à travers les, les, les, les ifs des euh, champignons ces réseaux qui sont capables de stocker de l'eau, de distribuer des nutriments, euh, qui, qui agissent réellement comme, comme une, une logistique invisible et souterraine euh, pour la base même euh, de la chaîne alimentaire de, de tous les animaux euh, terrestres. Euh, et ils ont tous un rôle important. Il n'y a aucune loi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des élus peuvent décider de raser 40 natales, euh, des urbanistes. On, a, on, a, on ne donne aucun droit, euh, les, les animaux et les végétaux sont considérés comme des biens mobiliers. C'est ça qui doit changer. C'est-à-dire que, de, de la même manière, actuellement il y a une querelle entre euh, l'état-nation turc et l'état-nation grecque. Cette querelle, elle se fait sur le dos des peuples euh, qui vivent en Grèce et qui vivent en Turquie. Elle est liée à l'énergie qui est au fond de la Méditerranée. Donc déjà, ce sont des forages offshore qui représentent un grand danger, parce que jusqu'à la preuve du contraire, la Méditerranée, c'est une mer fermée et une catastrophe sur un puits de forage en Méditerranée aura des conséquences pour l'ensemble du bassin méditerranéen. Et donc, il faudrait peut-être arriver à des lois internationales qui expliquent que toutes les ressources naturelles, euh, pétrolières, minières ou autres, n'appartiennent pas euh, euh, à l'État-nation euh, ou au territoire de l'État-nation. Euh, donc, ne nous corrélons pas que les ressources naturelles, elles devraient être gérées au niveau interpopulaire. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut plus permettre l'extraction de l'or en douliade, qu'elle soit légale ou illégale, pour deux raisons. Un, parce que maintenant, euh, les, la majorité des gisements sont des gisements en particules, donc ça, parfois il faut euh, broyer 40 tonnes de roche pour, pour sortir une, une once. De, de, de métal et qu'en plus eh bien, ce sont soit des acides soit du mercure qui sont utilisés comme un genre, euh, qui, qui va permettre d'extraire euh, le métal de, de la roche et qu'on sert avec Minamata pour le mercure les conséquences que, tu as, que ça a pour tous les êtres vivants et donc aujourd'hui il faut défendre euh, il faut défendre la chaîne trophique. Il faut, il faut défendre. Ils nous attaque par, par euh, la masse par ce que nous mangeons, euh, et, et on attaque notre air. Le transport aérien et routier, c'est l'air que devrait respirer nos enfants et nos petits-enfants. Et donc, quand on donne 15 milliards d'euros pour continuer la gadget du transport aérien, quand on voit que pour des installations portuaires à Saint-Mazaire, on est prêt à bétonner euh, des rives de, de la Loire, alors que le fioul lourd qu'utilisent l'ensemble des bateaux de marchandises libère du soufre et a un impact terrible sur le dérèglement climatique. Donc, d'un côté. On, on, on a des discours de, de, de, de, de gens, de criminels comme Jadot, comme Rivasi, comme Macron, qui, qui, qui euh, empapahoutent euh, les, les populations en leur faisant croire euh, qu'au niveau sanitaire, déjà, euh, le masque euh, est une panacée. Non, moi je l'ai dit quand il fallait le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, en janvier, février, mars, avril, et mais, oui, c'est là où les masques auraient dû être obligatoires. C'est là où on aurait dû en distribuer gratuitement à tous les Français. Maintenant, effectivement, que des industriels veulent écouler leur stock de masques et qu'on veuille euh, maintenir, je dirais, une certaine Covid jusqu'à ce qu'on ait un vaccin euh, qu'on va pouvoir commercialiser et, et, et injecter aux gens, avec, je vous passe, toutes les éventuelles gâteries euh, de ce qu'il pourrait y avoir, Donc, l'aluminium, tous les adjuvants qu'il y aura dans le vaccin, et peut-être même, pourquoi pas, effectivement, des nanoparticules qui pourraient interagir avec des ondes de fréquence, c'est pas impossible. Mais de toute manière, aujourd'hui, euh, si on parle simplement de l'épidémie du sida, et eh bien le sida tue plus et on n'a pas de grande campagne contre le sida. C'est-à-dire qu'on n'a pas relancé des campagnes en disant attention. Mais pour vous, le sida n'existe pas. Le, le sida, c'est peu une légende. jambes. Là, on, on préfère euh, focaliser sur un problème parce que c'est ce que font tous les prescogitateurs. Ils agitent la main droite et pendant ce temps-là, c'est avec la main gauche qu'ils font le tour de magie. Et donc, on est là dans de l'ingénierie euh, sociale par communication. On n'est pas du tout dans les mesures sanitaires. Parce que s'il fallait prendre les mesures sanitaires, là, c'est la rentrée depuis le 1er septembre, où est-ce qu'on en est du désamiantage il y a plus de 75% des établissements scolaires qui contiennent de l'amiante, ça dans l'école et tout ça. Et donc pour ceux qui ont 30 ans, eh bien oui il y a des particules d'amiante. Donc les enfants et les professeurs sont exposés à un risque de mésothélium dans les établissements scolaires français. Ça c'est un problème sanitaire national extrêmement prégnant. Où est-ce qu'on en est par rapport aux installations nucléaires On le sait il y, a une, il y a un doublement des cas de leucémie euh, chez les enfants de moins de 15 ans qui vivent à moins de 5 km d'une installation nucléaire. Donc on le sait, on a les chiffres, ce n'est pas du complotisme. Quelles mesures ont été prises Aucune. Donc on, on voit bien que sur des problèmes euh, sanitaires extrêmement graves, on ne prend pas les mesures. Et l'autre problème sanitaire très grave, eh bien, c'est le transport aérien. Il ne faut pas oublier quand même que brûler une huile, parce que le kérosène, c'est comme le diesel, c'est de l'huile, brûler de l'huile au niveau du sol ou à 11 000 mètres d'altitude. Ils n'ont pas de vignette critère. Non seulement, non seulement ils ne payent pas de, de taxes intérieures sur les, les, les produits pétroliers. Et vous aurez remarqué que depuis qu'il y a eu un attentat sur les puits de pétrole d'Arabie Saoudite avec des drones attentats d'explosifs et sur les installations de raffinage, eh bien, le baril a chuté de presque 100 dollars à 30 dollars. Mais je me demande quel Français a payé à la pompe son plat le tiers du prix. Personne. Personne. Personne. Donc, qui, qui se met cet argent dans les fous? C'est très important. Aujourd'hui, les, les entreprises euh, continuent à servir des dividendes et ces dividendes, et bien là, ce sont des subventions. Le transport aérien, il est fini. Normalement, il faut mettre fin au transport aérien. Je pense même qu'il devrait être interdit. C'est-à-dire qu'une une, une des raisons pour lesquelles la pandémie de Covid euh, a été extrêmement forte dans tous les pays industrialisés, ce sont tous les pays qui possèdent beaucoup de plateformes aéroportuaires. Ce sont les pays qui ont beaucoup d'échanges commerciaux. Donc c'est une conséquence du commerce international. Ça, il faut le comprendre. Donc c'est un système qui essaye de tirer profit euh, des, des choses malsaines qu'il provoque pour continuer à se préserver lui-même. Donc, comme on ne peut plus, si tu vas manifester dans la rue... Bien sûr, je comprends, il y a, il y a, il y a, il y a plus de 1000 raisons d'être dans la rue euh, le 12 septembre prochain. Mais on sait très bien ce qui va se passer. On va avoir des gens qui vont se faire éborner. Et ce sera, comme la dernière fois, petit bonheur la chance. Comme ce monsieur qui discutait tranquillement et qui s'est pris euh, euh, une, une grenade dans l'œil. Au revoir l'œil, adieu ton œil, voilà. Mais, mais moi je trouve ça ignoble, je trouve ça euh, scandaleux, je trouve ça inacceptable. Donc, nous ne sommes plus en démocratie. Tout, tout le blabla, quand on a un Mélenchon un Ruffin qui, qui vous disent « notre démocratie », c'est faux. Ou un Ruffin qui dit « je fais mon métier ». Mon métier de député, non, si tu si étais un véritable homme politique, tu aurais des couilles au cul, et qu'est-ce que tu ferais Tu poserais ta démission. Et ta démission, ça fait des mois que tu aurais dû la poser. Et tous, et tous qui vous dites du Rassemblement National, de la France Insoumise, qui vous dites d'opposition euh, à ce gouvernement plutocratique euh, institué par le MEDEF, eh bien, si vous ne posez pas votre démission, c'est que tout simplement, vous voulez être calife à la place du calife. Donc vous, votre échéance, c'est 2022. Mais la majorité des Français, je dirais 8 Français sur 8, ils n'en ont rien à foutre de 2022. Que ce n'est pas en 2022 qu'ils vont payer leur loyer. Ce n'est pas en 2022, c'est au début du mois qu'ils vont payer leur loyer. Et on voit que le, le chômage structurel va là en augmentant. Tout naturellement. C'est-à-dire que là, les prévisionnistes prévoient en France 1 à 2 millions de chômeurs de plus, dans un délai d'une année. On va arriver dans une situation sociale qui deviendra très insurrectionnelle. Aujourd'hui, il faut partager. Aujourd'hui, il faut mettre en place un revenu de base indexé sur un revenu sommet. Aujourd'hui, il faut réformer le, le droit des entreprises pour éviter que ces gens-là soient plus puissants que les États. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a du capitalisme partout. Alors, soit on a du capitalisme d'État, comme en Chine. En Chine, les oligarques, ils font partie du parti communiste chinois ils distribuent les postes ils, ils dirigent les entreprises ils se mettent l'argent ils se mettent l'argent dans, dans les fouilles et ils exploitent tout leur, leur 1,3 milliard de, de chinois et viens pas me faire chier c'est moi le maître de la chine mais c'est du capitalisme des mais aux états unis c'est l'inverse c'est par exemple euh, l'entreprise privée qui envoie des, des fusées euh, euh, qui s'appelle euh, ah, SpaceX c'est Elon Musk. Eh bien, Elon Musk, c'est lui qui dit à Trump ce qu'il doit faire. Quand il y a eu le renversement en Bolivie du gouvernement pour des problèmes de lithium, eh bien c'est directement parce que Elon Musk, il voulait du, du, du lithium pas cher. Donc ce n'est plus acceptable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus accepter que, que des petits groupes de personnes, parce qu'il n'y a pas un grand complot international, pour des raisons de dividendes et de pouvoir, accaparent les territoires et euh, considèrent les populations, qu'elles soient humaines, animales ou végétales, comme étant des variables d'ajustement. Et c'est pour ça que je voulais bien montrer que cette symbiose, on va, on va la payer, parce que les chaînes trophiques, on peut leur mettre des coups de hache, et à un moment, on va passer un cap, un seuil, où il n'y aura plus aucune résilience. Imaginons par exemple qu'un poison chimique hein, s'attaque directement euh, au mycélium de certains champignons et que tout à coup ces réseaux de, de, de glyphes microbiennes disparaissent. Eh bien, la, la moitié des forêts sur la terre pourrait crever. Parce que les conditions seraient telles qu'elles n'auraient plus suffisamment d'eau pour leur racines, elles auront un stress hydrique et est très vrai. Et, les manipulations génétiques que l'on fait sur les plantes, ce qu'on appelle les OGM, parce qu'ici en France, il y a des abrutis, ils mangent de la viande, euh, ils pourraient en le au plus déjeuner, ils le feraient. Et ils mangent de la viande au moins deux fois par jour, hein. C'est dur donc 14. C'est-à-dire des abattoirs ont on, on, on tué des, des, des centaines de millions d'animaux tous les ans, et la majorité de ces animaux sont nourris avec quoi Avec du soja transgénique ou du maïs fourragé lui-même euh, euh, OGM. Et qu'est-ce que ça signifie ben Ça signifie que toutes ces plantes OGM, comme ces fameuses pastèques sans pépins, ou ces conneries comme ça, eh bien, à un moment, pour pouvoir les protéger, on fait en sorte que tu sois obligé de racheter des semences. Mais si cette stérilité, euh, je dirais, de droit d'auteur passe aux plantes sauvages ou aux autres euh, espèces qui étaient cultivées traditionnellement, eh bien on pourra peut-être arriver un jour à une famine une famine, tout simplement parce que les graines ont perdu leur pouvoir germinateur. Donc, moi, je tire vraiment le signal d'alarme. Ce signal d'alarme, c'est pas du tout par rapport au dérèglement climatique. Le dérèglement climatique est une des conséquences graves de tout ça. Je tire le signal d'alarme par rapport aux responsables de, de toutes ces conséquences euh, mortelles qui sont les militaires et les industriels et les gens qui leur donnent des ordres. Donc, Aujourd'hui, en France, il faut réellement que les gens se détournent des élections parce qu'il ne, ils ne peut rien sortir de bon des élections. On l'a vu, la gouvernance de l'Union Européenne, les Français ont gagné un référendum le 29 mai 2005 et aujourd'hui, en 2020, on est 15 ans plus tard, ces gens-là nous imposent, continuent à nous imposer le glyphosate parce que les industriels ont décidé que le glyphosate c'était bon, ça rapportait des sous. Et, et donc on continue dans l'agriculture agrochimique, on continue avec la FNSEA, on continue avec la PAC, la politique agricole pseudo-commune de cette gouvernance civique de l'Union Européenne qui est la gouvernance de la Banque Centrale Européenne et on va nous tuer, on est en train de nous tuer, mais de nous tuer pas, pas de manière au sens propre du terme, on est en train de nous tuer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une politique eugéniste qui consiste à vouloir réduire la population mondiale en la poussant notamment au désespoir et à la révolte. Parce que moi, je me méfie énormément de tous ces gens qui appellent à aller dans la rue, parce que souvent, les gens qui organisent tout ça, ce sont des gens qui vont se présenter à des élections. C'est-à-dire si c'était des gens, comme, comme certains gilets jaunes, qui disent « nous les élections n'en ont rien à faire Cela, je les admire. Je les admire, c'est le courage, mais ils ne représentent pas la majorité. Ces gens-là sont des vrais. Mais par contre, autour de Solidarité européenne, tu avais des candidats insolis qui se marquaient, marquaient candidats gilets jaunes. Mais attention, moi je pense que là, il faudrait carrément attaquer tous les partis qui veulent se re revendiquer d'une initiative populaire et intrinsèquement anarchiste, c'est-à-dire qu'il ne veut pas justement euh, être un étiquetage, euh, on doit refuser... Aucun porte-parole, aucun leader. On doit refuser d'être réutilisé par le système. Et ce système-là, il est irréformable. Donc, arrêtons de nous faire éborner dans la rue, arrêtons d'aller voter. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, il faut effectivement rendre au sol... Euh, ses, ses, ses droits et sa vitalité et pour ça et eh bien comme j'ai dit ne pas le parceller, ne pas le morceler, ne pas le retourner, c'est-à-dire des pratiques euh, agraires euh, qui sont dans l'état des connaissances actuelles devenues obsolètes. Donc c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Après, il y a l'alliance des plantes. Donc l'étude des symbioses, parce que déjà entre plantes, entre champignons, entre bactéries, et donc ça c'est la permaculture, voilà. Et aujourd'hui, on doit, euh, pour manger ça, il faut produire sa nourriture, il va falloir consommer beaucoup moins d'énergie, parce que tous les abrutis qui disent euh, on va remplacer le nucléaire, moi j'ai peu de mais je peux affirmer une chose, c'est qu'il est impossible de produire autant d'énergie électrique que le nucléaire sans le nucléaire. Donc, mettons, il faut bien se mettre ça dans la tête. On a bien vu ce que ça fait en Allemagne. Ce ne sont pas avec les barrages, ce ne sont pas avec les éoliennes, ce ne sont pas avec toutes les énergies renouvelables qu'il faut effectivement développer. On obtiendra... Peut-être au grand maximum la moitié de la production actuelle. Mais les industriels planifient une croissance qui fait qu'en euh, 2050, on va consommer deux de fois plus d'énergie. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce ne sera pas possible, ou alors il faudra affamer l'équivalent de 10 Yémen. Voilà. Et c'est ce qui se passe actuellement. Si on meurt de faim au Yémen, c'est ici pour que les gens puissent bouffer de la viande deux fois par jour. Il faut le dire carrément. Notre société, notre agriculture, sans pétrole, s'effondre. Il faut un demi-litre de pétrole brut en moyenne pour produire un kilo de nourriture en France. Et bien moi je dis, en cinq ans, il faut passer d'un demi-litre à zéro pétrole brut pour un kilo de nourriture. Voilà. Et donc il va falloir remettre plein de bras à, à la culture. Mais pour ça il va falloir distribuer les terres, distribuer les revenus. Changer nos modes de production, passer une société post-industrielle. Je vous invite à lire euh, François Bartan, je vous invite à vous intéresser à ce qu'est réellement la décroissance. La décroissance, ce n'est pas le retour à la terre euh, des gens qui vont euh, euh, avoir 3 moutons et, et se faire un, un petit pull et, et vivre derrière euh, la, la cheminée. Euh, euh, euh, bien. Non, ce n'est pas ça. La décroissance, c'est reconcevoir notre façon de nous habiller, de nous transporter. Par exemple, moi, j'ai eu un anti-nucléaire qui disait... Il, il, il, il parlait euh, de, du peuple palestinien et du fait qu'il allait y avoir une équipe une, une, une, une sioniste israélienne sur le Tour de France. Alors, il disait le Tour de France est corrompu. Moi, je le dis, je crois, mais le Tour de France, il est corrompu à l'origine. Le Tour de France a été créé par euh, un, un, un loto qui est devenu après l'équipe, qui était un journal. Euh, euh, anti-Dreyfusard, donc d'extrême droite pour, pour imposer et pour tuer un journal euh, Dreyfusard qui s'appelait Le Vélo. Et Le Vélo, il avait soutenu Guy Lecay, qui est un inventeur français, un ingénieur qui avait créé le vélo mobile. Et le vélo mobile, au début, il avait quatre roues. C'était une automobile à pédales euh, avec euh, une carrosserie légère et ça permettait, en appui d'eau, d'avoir 80% de la puissance de gens qui passaient dans le déplacement, d'avoir des véhicules euh, très confortables, et comme il y avait des compétitions cyclistes qui étaient organisées par le vélo, eh bien il a créé une version debout, qu'on appelle aujourd'hui les bancs ou les vélos couchés, et un champion régional a gagné toutes les compétitions, même le record de l'heure, et ce qui fait que l'eau qui a été infiltré par l'industrie automobile et l'industrie des pneumatiques, a figer si l'image du vélo sur le truc où vous voyez être sur une scène avec un le pédalier sous les jambes pour interdire tous les vélos couchés sur les compétitions. Parce qu'il fallait que les gens se disent, pour faire des centaines de kilomètres par jour en vélo, il faut être un grand sportif. Eh bien c'est faux. Et bien aujourd'hui, de la même manière qu'au début du siècle, l'industrie automobile naissante a fait ma peau au vélo, et bien de la même manière, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au Royaume-Uni, on le sait, des scientifiques ont été payés en milliers de livres, sterling pour créer des études pour démontrer qu'il n'y avait que le nucléaire pour pouvoir apporter l'énergie au peuple. Et ils ont fait des études bidonnées sur l'éolien, le solaire et l'énergie hydraulique au Royaume-Uni. Et donc, il faut bien comprendre que les mensonges, les criminels mensonges qui nous sont proférés aujourd'hui, il faut pouvoir les dénoncer, il faut soi-même faire des recherches et proposer aux gens, et dire aux gens ce, ce, ce qui est de l'ordre des faits et non de l'ordre du délire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un nouveau prophète, d'un nouveau philosophe. On a eu déjà dans le passé des gens qui ont tout pensé. Et si on veut penser par rapport à l'économie et au capital, eh bien, lisez Marx. Parce que Marx, même s'il n'a pas connu le nucléaire, l'ensemble de ce qu'il a dit sur le capital constant et le capital variable est complètement vrai. Et donc, c'est toute la différence entre des génies et, euh, et des bavasseurs. Voilà. Et donc, moi, j'invite les gens à bien comprendre qu'il n'y a rien de dans ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense réellement que...